Capricorne et ascendant Capricorne, je vous propose aujourd'hui un portrait de vous insolite. Si vous étiez une qualité par exemple laquelle? Eh bien moi je dirais la persévérance parce que vraiment euh, le Capricorne a pour lui, il a pas mal de choses contre lui, mais il a pour lui le fait de euh, d'aller toujours plus loin, de grimper toujours plus haut, il a de l'ambition, et au service de cette ambition, il y a une formidable persévérance. Vous ne lâchez jamais prise. Si vous étiez un défaut, je dirais l'orgueil, alors est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une qualité? Euh, euh, quand on a... C'est l'excès le, qui fait que ça devient un défaut. Parce qu'être orgueilleux, c'est aussi avoir une bonne idée, une bonne image de soi. Hein. Mais alors quand ça devient euh, quelque chose qui vous inhibe, parce que vous ne voulez surtout pas montrer quoi que ce soit de vous qui puisse être critiquable, là pour le coup, je pense que c'est pas un défaut, mais un travers. Alors si vous étiez une couleur, je vous préviens, ça va pas être très gai, je dirais le noir parce que euh, il vous arrive quand même d'être un peu pessimiste et quand je dis un peu, c'est un euphémisme, vous voyez toujours le pire euh, arriver, euh, et pas par superstition comme le Scorpion, mais parce que vous pensez vraiment euh, que le pire va arriver. Euh, alors là, je vous conseille de mettre quand même la pédale douce et de faire entrer dans votre vie une petite dose d'optimisme quand même. Si vous étiez un plat, alors ça va vous faire rire, hein? avec Zoé on a choisi la ratatouille! <rire> Pourquoi? Parce que d'abord c'est que des légumes, c'est léger, euh, ça ne va pas vous faire grossir, le Capricorne ne veut pas grossir, il aime avoir la ligne et euh, d'ailleurs il a toujours une espèce de de sveltesse, hein, ce sont des, des personnes euh, euh, bon, sauf si votre ascendant est contraire, mais ce sont des personnes en général assez fines, assez maigres même, hein, euh, euh, il peut y avoir euh, euh, même des personnalités un petit peu anorexiques hein, chez les Capricornes. Donc euh, tout ce qui est léger, euh, qui ne vous pèse pas sur l'estomac, euh, vous plaît beaucoup. Si vous étiez un sport, eh bien je dirais le vélo, hein, parce que euh, vous aimez l'effort. Pour vous, rien n'est valable s'il n'y a pas de l'effort et du travail derrière. Or, le vélo, quand on veut en faire de manière quand même pas trop touristique, eh bien, le vélo, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. En même temps, c'est pratique, on brûle des calories et on ne grossit pas. Vous n'aimez pas grossir. Si vous étiez une ville, euh, eh bien, je dirais euh, Moscou, parce que c'est une ville où il fait froid. Or le Capricorne aime euh, le froid, il aime euh, la neige, il aime tout ce qui euh, rappelle l'hiver. Pourquoi? Parce que vous êtes simplement euh, bon un signe d'hiver hein et euh, que euh, bon, euh, quand même on se sent bien euh, quand on est en, en phase avec sa saison. Donc euh, bon, bon j'aurais pu choisir une autre ville où il fait froid, hein mais euh, Moscou me semble très jolie ville sous la neige. Si vous étiez un chanteur, je dirais plutôt une chanteuse, euh, J'ai choisi, euh, parmi d'autres, hein, Carla Bruni, parce qu'elle est très représentative euh, du Capricorne. Euh, D'abord elle a de l'allure, de la classe, et c'est typique du Capricorne qui a toujours un port un petit peu altier comme ça. Euh, on dirait qu'il voit le monde d'en haut, Hein, de, de haut, euh, ce qui n'est pas forcément le cas, mais euh, il donne cette impression de, de distance par rapport aux autres euh, euh, qui vient euh, du fait qu'il euh, qu est un petit peu quand même sur des, sur des hauteurs. Si vous étiez un acteur ou une actrice, euh, eh bien je choisirais Vanessa Paradis. Elle est, euh, bon, pas tout à fait euh, typique du, du Capricorne, sauf dans le côté très réservé. C'est quelqu'un qui n'étale pas, qui n'aime pas euh, s'étaler dans, dans la presse people. Euh, bon, alors évidemment elle fait l'objet de beaucoup de paparazzades comme on dit, mais euh, je pense que comme beaucoup de Capricornes, elle a du mal à, à entendre parler d'elle, elle n'aime pas ça. Si vous étiez un mot, c'est pas compliqué, le mot ambition est ambition dans le sens positif, c'est-à-dire que vous avez l'ambition de faire quelque chose de votre vie, si vous avez une passion, c'est tant mieux, euh, parce que vous pouvez peut-être vivre de votre passion, mais même si vous n'en avez pas, vous êtes quelqu'un qui aime le travail, qui a une belle puissance de travail que vous mettez au service de l'ambition euh, de grimper. En fait, ce que vous voulez, euh, c'est monter les marches petit à petit, euh, vous avez tout votre temps, hein, le temps est l'allié du Capricorne pour tout ce qui est euh, de réussir. Si vous étiez une marque, eh bien on a choisi une marque de ski, hein, parce que vous aimez la montagne en tant que Capricorne, alors je ne sais pas si vous skiez, mais en tout cas le ski représente euh, euh, la montagne, la neige, le froid, enfin bon, des choses que vous aimez, mais c'est aussi un, un un symbole de liberté, hein. on se sent comme un oiseau quand on skie, hein, comme si on avait des ailes. Et c'est pour ça que nous avons choisi avec Zoé la marque Rossignol. Si vous étiez un hobby, eh bien l'histoire, c'est le grand truc de tout Capricorne. Euh, d'une manière ou d'une autre, le Capricorne aime l'histoire la grande histoire, hein, comme la petite, hein, celle qui constitue le quotidien de la grande histoire. Vous êtes souvent même très spécialisé, ou, ou très féru d'une époque en particulier, je ne sais pas moi, le moyen âge, le 16e siècle, vous êtes à l'aise dans tout ce qui est le passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, insolite sur votre personnalité on se retrouve très vite sur ma chaîne youtube